Bien, alors, dites-moi tout. Nez bouché, fièvre, nausée, diarrhée, toux, non, douleur dans le thorax, souffle au cœur, conjonctivite, perte de cheveux, paralysie des membres inférieurs. Excusez-moi, je vous arrête là, mais euh, la toux, grasse ou sèche Alors, moi, je vais vous dire, franchement, les vomissements, déjà, c'est naturel. Si votre corps y garde pas, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Donc on va pas aller en compte de ça. La fièvre, même combat. La fièvre, c'est pour réguler la température du corps, donc ça non plus, on va pas y toucher. Mais vous voyez, finalement, on a déjà réglé deux problèmes. <rire> pas belle la vie Ah On a oublié de tester les réflexes Bon bah je mets un. Hein. Infarctus Mais c'est pas bien méchant. Ce je vais vous dire, l'infarctus, c'est votre cœur qui fait une petite pause. C'est rien, c'est tac, c'est une photo. Voilà. Ah, c'est le, le mot qui fait peur, infarctus, voilà, c'est comme cancer, coronavirus, c'est parce qu'il y a des reuils, il y a des queues, ça accroche, yeah. Voilà, c'est ça qui fait peur! Les gens n'ont pas le sens de la grammaire, les gens n'ont pas le sens, le pouvoir des mots! Rrr, elle est que, le re, que, ça accroche, c'est que! Moi je vois, ma fille est orthophoniste, 25 ans, elle euh, fait ses études très vite. Et bah, elle le sait, elle le sait que c'est là, c'est guttural, ouais, c'est et ça Et ça, ça peut provoquer des ulcères! On aurait appelé ça bibibou. Tout le monde aurait l'avoir! Ah hein oui! Allez, tac, du coup, comment ça, on prend pas l'attention? Je sais pas, vous êtes tendu? Non, bah voilà, moi bah je mets deux, tac! De, de c'est bien, de, de vous êtes pas mou, de c'est bien. De toute façon, je vais vous dire que ce soit euh, l'attention, la température, les louppiotes dans les oreilles ou même le bâton de bois sur la langue, c'est plus pour vous que des vraies infos pour nous. Ah mais moi des fois je note des trucs comme ça, je mets n'importe quoi. Mais ça fait sérieux et ça, ça les rassure les gens. Mais oui mais c'est de l'esbroufe, mais c'est de l'esbroufe la médecine. Mais évidemment, évidemment, si vous savez le nombre de médecins qui n'ont aucun problème de vue et qui mettent quand même des lunettes pour faire un peu crédible, vous serez donné. Ah bah vous serez donné. Ça, j'aime ce que ça, ça quand je fais ça sur vous là, ling ling, ling, ling hein, Mais je tâtonne, parce que je sais pas où ça va. Mais oui, on nous donne ça à la fac. Aucune notice hein Faut se débrouiller. Du coup je me mets là. Bon, ça fait pas 10, je trouve ça pas mal. J'ai compris au bout d'un moment que ça allait dans les oreilles, parce que deux ans dans le nez je me disais, pas aller bien loin. Mais, ouais on est là, on est là On se dit non, bon bah ça doit aller sur un être humain. C'est voilà, c'est... On est... On, on expérimente Mais c'est ça la médecine, c'est l'expérimentation. Voilà. Et c'est toujours euh... Et bah toujours un petit peu aller au bout, au bout, ah t'as la posologie est trop forte, non. Et ben bah, du coup on s'arrête. Que ça. Allô Allô, Allô Oui oui c'est ah. <rire> moi. C'est so, moi. Moi je vais vous dire franchement aujourd'hui c'est la génération d'Octissimo. Les gens ils ont un pet de travers, hein, ils viennent nous voir. Moi je vois l'autre jour une personne qui arrive et pour le déboîter, jambe en feu, cracher du sang. Oui euh, prenez-moi en urgence. Et eh oh ça va aller monsieur, quand même non Vous prenez un rendez-vous comme tout le monde, vous asseyez dans la salle d'attente et on va par la suite si je vous envoie vers un spécialiste ou si c'est pas de la comédie. Ah bon c'était pas de la comédie mais vous voyez comment sont les gens Mais oui mais on leur donne ça, ils nous prennent ça. Bon, l'autre du coup parce qu'entre temps ils étaient tombés là. Oui, Christelle vous j'ai pas de secrétaire, je je que je fais ça. Ce qu'on fait madame chez con, vous allez voir, ça va être très simple. Je vous mets cette boîte de Doliprane, 7 de Ferlaxan, comme ça vous alternez pour paquer que la immense. Aspégique, ça immense. vous en prenez deux toutes les heures, comme au niveau de l'estomac, ça risque de réagir un peu du space fond. Je vous mets 4 boîtes et 20 sachets de Smecta. Ça c'est vraiment un picorer quand vous sentez un petit coup de moins bien. Je vous mets un antibiotique aussi pour être sûr que ça revienne pas, on va battre le mal par le mal hein. Temesta avec un petit peu de sirop pour la toux, du gel hydroalcoolique, vous mélangez les deux dans une compote avec de la vitamine C, trois suppots, du miel évidemment, ça fera pleurer personne, un peu de pommade un lactimel, et vous allez voir va venir à bout, de mais pareillement, très bonne journée à vous, mais oui, de toute façon, comme je dis toujours, tant qu'on est debout, c'est qu'on est vivant, Ou <rire> <Au> couché, <rire> ou assis, <rire> ou accroupi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'aimer ce nouveau concept profession, il y a une vidéo profession tous les mercredis, oh oui, c'est moi qui te dis merci, derrière, c'est la vie, et puis si on sort un jour de, de tout ça, puisque là on est en confinement, donc tu restes chez toi, eh ben, j'espère que tu viendras voir mon spectacle, qui est très sympa aussi, et très agréable, et très prêt